Ah, bonjour Vous êtes là, je suis Francis du Crunch. L'équipe d'organisation du Crunch Time et moi serons très heureux de vous accueillir, enfin de répondre à toutes vos questions sur le Crunch Time, à ces trois dates clés. Venez nombreux, merci